Dans ce deuxième quiz, on rappelle la formule de capacité de Shannon. R égale W fois logarithme en base 2 de 1 plus le rapport signal sur bruit. On considère GSM, qui est un système TDMA, Time Division Multiple Access, ou autrement dit à multiplexage dans le temps, qui a 8 intervalles de temps, ou slots. Pour un intervalle de temps alloué, le débit utile est de 12,2 kilobits par seconde. Le débit total sur la fréquence est-il de 1,5 kilobits par seconde, 12,2 kilobits par seconde, 20,2 kilobits par seconde ou 97,6 kilobits par seconde. La largeur de bande est de 270 kHz. Le débit indiqué est est obtenu lorsque le rapport signal sur bruit est d'au moins 9 dB. Dans ce cas, on a les 12,2 kbps. par seconde. Par rapport à ce que nous donne la capacité de Shannon, est-on à 1 neuvième de cette capacité, 1 8e, 1 ou un cinquième?